Bon, bonjour à tous, encore une fois, et désolé pour les éventuels problèmes de son. Désolé pour les petits. Nous avons des invités visiblement chez nos auteurs, des, des invités surprise. Euh, donc je voulais commencer très rapidement la table ronde en résumant une histoire, un petit mythe, euh, car euh, voilà, cette table ronde c'est les catastrophes comme élément fondateur, et euh, c'est un mythe qui est assez récurrent dans de nombreuses, de nombreuses civilisations anciennes, des mythes de destruction et de création. Euh, par exemple en Amérique du Sud. Les Incas disaient qu'il y avait eu cinq âges du monde, ou cinq soleils, c'est aussi un mythe qu'on trouve chez les Aztèques. Chaque monde a été détruit par une catastrophe, soit un grand déluge, euh, soit euh, les dieux irrités qui changent les habitants de ce monde en pierre ou en animaux. À chaque âge succède un nouvel âge qui est un peu plus avancé et un peu plus complexe. Bref, pour les Incas, le monde était pris dans un cycle permanent de destruction et de création. et Ils appelaient ça Pachacuti. Pacha, ça veut dire retournement ou révolution. Et Kuti, ça veut dire l'espace-temps. Pachakuti c'est la catastrophe, car le mot catastrophe, ça vient d'un mot grec, catastrophe, qui littéralement veut dire retournement, également, révolution de haut vers le bas. Euh, les mythes sur la catastrophe, comme le monde qui se renverse pour se reconstruire ensuite, on en connaît aussi en Europe, on connaît le mythe du déluge, euh, et qui et signale la destruction d'un monde pour donner naissance à une humanité sans être moins mauvaise, donc au moins moins mauvaise que la précédente, et que les dieux s'interdisent d'annihiler c'est déjà ça gagné, j'ai envie de dire. <rire> Tout ça pour dire que donc dans les mythes, euh, les catastrophes sont souvent l'occasion d'une renaissance. Ce sont donc des éléments fondateurs, parce que c'est là qu'on détruit le monde ancien et construit le monde nouveau. On retourne le monde, euh, comme dans un cas Pacha Kuti, on retourne le monde. Et voilà que nous, euh, dans, nous avons une actualité brûlante. Nous avons un monde qui a été au moins économiquement, au moins euh, bouleversé, voilà, et, euh, révolutionné. Euh, et ce bouleversement passif nous a persuadé que rien ne serait comme avant. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est juste qu'il y aura un monde d'après euh, qui sera comme euh, le monde d'avant, mais avec un masque et un mètre de distance Je ne sais pas. Mais au moins, j'aimerais qu'entre nous, euh, nous en discutions, entre auteurs de fiction ou euh, entre personnes qui s'intéressent à la fiction euh, et à l'imaginaire. Euh, car après tout, c'est aussi le rôle de l'imaginaire que d'imaginer euh, les catastrophes qui vont donner naissance aux éléments fondateurs des mondes d'après. Bon, pour en parler, nous avons ici... Euh, quatre auteurs ou quatre spécialistes. Euh, donc euh, Thierry Solar ici présent et journaliste. Bonjour. Euh, Aurélie Pachy est historienne. Euh, Loïc Davra est archéologue. Et Yann Quérault est essayiste et spécialiste des questions climatiques. Et en même temps, euh, tous Merci. les trois, vous lisez ou vous écrivez euh, de la fiction, de la science-fiction, de la fantasy. Donc euh, voilà, j'aimerais vous, vous demander une question. Extraordinairement banal. Est-ce que vous avez déjà écrit un roman ou une nouvelle sur ce thème d'une catastrophe, d'une renaissance ou les deux Ou est-ce que c'est un thème qui vous intéresse euh, Je vais commencer dans l'ordre. Dans l'ordre. Qui veut s'exprimer en premier Peut-être euh... Peut commençons par Aurélie. Euh, par bah, euh, être... ça, <rire> -ce que ce sera. Ah. Oui, ce sera. Oui, Aurélie, on t'entend. Aurélie, on t'entend. Voilà. Euh, oui. Alors je ne suis pas du tout écrivaine euh, ou, ou, ou romancière ou quoi que ce soit. D'accord. Euh, mais euh, mais c'est vrai que dans quelques... Bah, c'est pu imaginer. Euh, ouais, la catastrophe est souvent un élément, au moins un élément de la mythologie du monde. Euh, qui va revenir dans, le, le, au, enfin, dans la narration principale et sur laquelle euh, il va il y avoir des choses euh, à découvrir. Bon, C'est peut-être un petit peu cliché, mais euh, voilà, le, en tout cas, le, la catastrophe euh, est un élément au moins de construction du monde euh, et peut-être euh, important dans la narration. D'accord. Et euh, Loïc, peut-être que tu. Tu as créé une nouvelle, c'est ça qui est dans l'anthologie du festival Je suis des bêtises. Dans euh, ces pardon. Oui. <rire> Mais peut-être que tu as créé une nouvelle chose, déjà. Vas-y, vas-y. Oui. Ben, moi, à ce niveau-là, je ne vais vous parler. J'écris, en fait. Euh... <rire> Une nouvelle qui est assez proche de, de la situation qu'on qu a, qu a vécue ces dernières semaines, en fait, où il y avait du confinement à cause d'une maladie bien plus virulente qu'à ce qu'on a. Mais euh, c'est assez marrant, en fait, parce que c'est une, une nouvelle qui a été écrite en deux ou trois heures pour un match d'écriture comme celui qui a été organisé euh, par Mississoum hier matin. Donc, euh, où j'avais tiré comme, euh, comme contrainte d'écriture une pandémie. Donc évidemment, euh, <rire> voilà. Et, et, euh, et je ne sais plus quelle était la seconde, la seconde contrainte, mais euh, du coup, j'avais fait un virus euh, intelligent, enfin, le, un virus qui, euh, qui, à cause du confinement, euh, que les, qui, qui était imposé, qui était, qui était totalement drastique, avec l'armée dans la rue qui tirait à vue, tellement, euh, tellement le, le virus était contagieux. Du coup, le, le virus trouvait comme parade pour s'en sortir de, de se virtualiser dans les, dans les laboratoires qui... Euh, et qu'il l'étudiait pour euh, pour ensuite pouvoir revenir dans le monde réel euh, par cette vie là. Donc euh, donc euh, le le côté pandémie et confinement euh, c'était quelque chose euh, qui, qui pouvait exister déjà avant. Et pour des catastrophes un peu différentes euh, qu'est ce que j'ai fait j'en ai une qui qui est dans dans un roman qui n'a qu pas encore trouvé d'éditeur, mais que j'ai décliné derrière dans une nouvelle qui est dans une anthologie euh, qui s'appelle Dimension aéropostale. Et en fait, euh, est la, la catastrophe en question, c'était euh, un, un flash électromagnétique sur euh, tout, à peu près toute la zone française qui faisait que mmh. tout, tout ce qui était électrique, électronique, grillait euh, sur le coup et qu'on se retrouvait sans électricité. Euh, au moins pendant, pendant un temps, le, le temps de remettre en marche les installations, de, de remettre tout ça. Et, euh, et là, pour le coup, dans, dans l'histoire en question, il y avait euh, une, une pilote d'avion qui devait traverser la France euh, en urgence. Euh, et le, le seul avion qui marchait, c'était un vieux coucou du temps de l'aéropostale, euh, du, du, du temps de, de Saint-Exupéry. qui' qui avait pas d'électronique dedans, pas d'électricité. Et j'avais encore autre chose, je crois, euh, enfin voilà, j'ai quelques catastrophes comme ça euh, qui, qui, peuvent, euh, qui peuvent arriver. Alors voilà, la, la catastrophe euh, dans le roman, elle arrivait à la fin, dans la nouvelle euh, que j'ai écrite, elle arrive au tout début de la nouvelle. Donc euh, euh, la catastrophe, elle peut à la fois servir de conclusion à une histoire, comme elle peut servir euh, d'entrée dans une autre histoire, euh, selon les besoins. Mm -hmm. Et euh, donc, euh, Loïc, puisque je t'ai il, euh... il y a deux, deux nouvelles euh, où il y a des catastrophes qui sont en amont du début même de la nouvelle. Alors, l'une euh, avait été retenue par Yann pour l'anthologie des OGM et donc euh, la catastrophe, c'était l'épuisement euh, des ressources, la famine, euh, par le, le biais de manipulation OGM. Euh, euh, de quoi dans l'océan, des monts euh, quasi préhistoriques sont réapparus, et en fait, toute la nouvelle est du point de vue d'un navire baleinier, puisque c'est reconstruite sur les baleiniers. Ah, c'est une réminiscence, la euh, nation pour Moby Dick, Therman voilà. bon, qui lui-même d'ailleurs est un roman sur la catastrophe, hein, bien sûr. Et, euh, et l'autre, par contre... Euh, Mais... euh, euh, euh, alors là on peut imaginer que c'était un livre Rémi, par convel que j'avais publié pour les éditions des Embruns dans l'anthologie l'océan de demain, l'océan décide euh, de ne plus fonctionner plus... bon bah, je sais que Yann c'est quelque chose sur lequel non seulement tu, tu écris des nouvelles mais tu publies des anthologies le monde d'après enfin, le, le thème en général du monde d'après et de la climate fiction de la fiction oui, alors, écologique on va dire le... C'est vrai que la catastrophe, on la retrouve dans beaucoup de, de mes travaux. Alors avec trois casquettes en fait, en tant qu'auteur, soit de nouvelles, soit de romans, et aussi comme directeur d'anthologie. Et d'ailleurs la, la première anthologie que j'avais dirigée, c'était les, les maladies du futur. Donc était complètement donc une quinzaine de nouvelles complètement avec des pandémies bien sûr et des et des problèmes qui sont devenus d'actualité. Euh, mais euh, sachant que globalement le, euh, les thèmes qui m'intéressent vraiment le plus c'est des questions d'environnement et mm -hmm. euh, donc notamment euh, j'ai ce que j'appelle un une sorte de, de trilogie sur les trois grands problèmes euh, qui euh, environnementaux contemporains ou, ou sources de catastrophes potentielles bah, les OGM euh, euh, dont dont a parlé Loïc et euh, auquel il a participé euh, le nucléaire, qui est bien mmh. sûr une source potentielle d'apocalypse, donc j'avais dirigé une anthologie là-dessus. Et ce qui est peut-être le plus central, euh, le réchauffement climatique, parce que c'est vraiment un sujet sur lequel je travaille aussi en tant qu'universitaire et qui, euh, pour moi, sera vraiment le, la source... Euh, du, des, des changements futurs et où, le, où finalement ce qu'on vit va être rejoint par la science-fiction et, euh, et notamment j'ai publié deux romans qui se passent dans ce contexte euh, le, le, un c'était mon deuxième roman, le procès de l'homme blanc qui se passe donc dans, dans un peu plus d'un siècle et c'est un peu le principe de euh, euh, du jour d'après c'est-à-dire mmh. que le Gulf Stream a bloqué le, le réchauffement de l'hémisphère nord et mmh. ce qui reste de civilisation, c'est sous les tropiques et principalement à Singapour. Donc c'est un monde qui survit difficilement, mais avec des reliquats de la civilisation, sachant qu'il n'y a quasiment plus d'hommes blancs. Et justement, l'intrigue, c'est qu'ils veulent faire un procès de l'homme blanc pour essayer d'évaluer les causes, les causes de l'effondrement et de la catastrophe. Et il n'y a plus d'homme blanc. Ils ont disparu dans cette... C'est un, un roman très, très noir. Et sinon, j'en ai un autre qui est aussi sur le réchauffement climatique. Il s'appelle « L'avenir ne sera plus ce qu'il était ». Et où, où là, c'est... Alors, c'est toujours sur le réchauffement climatique, mais c'est beaucoup plus proche. C'est 2036, donc dans, dans une quinzaine d'années. Et 2036, ce n'est pas par hasard parce que c'est la date où on considère qu'il y a un seuil de non-retour possible si on n'a pas réduit les émissions de gaz à effet de serre. Et mmh. donc là, je fais arriver des extraterrestres en disant c'est les extraterrestres mmh. qui viennent nous dire bon, « Jusqu'à maintenant, on vous observait, on n'a pas osé agir, mais là, vous avez atteint un point de non-retour, donc on vient vous aider. » Et en fait, les extraterrestres introduisent beaucoup plus de catastrophes qu'ils n'arrivent à en résoudre. Mmh. Voilà, donc... D'accord, c'est vrai que euh, en général, euh, en général, euh, le euh, les. <rire> Pardon, est-ce que l'un de vous voulait dire quelque chose D'accord. Euh... Oui, en fait, euh, ce que je voulais dire, c'est qu'en général, euh, bon, la, la catastrophe euh, dans la plupart des, des ouvrages de fiction. Euh, elle est euh, assez globalement négative. C'est-à-dire que le monde d'après qui se reconstruit est souvent un monde qui est terrifiant, qui est dur en tout cas, euh, qui ne connaît pas du tout le... enfin, qui n'est pas du tout... Alors, je viens de lire « Ça dit une exception euh, ». Il y a pas très longtemps, je viens de finir une, une saga de science-fiction de da Palmer où les hommes avaient vécu une guerre dévastatrice et ont reconstruit sur les ruines de leur monde une société qui ne connaît pas la, la nation qui ne connaît pas euh, le racisme, qui vit, qui essaie de lutter de façon, hein, qui a essayé de trouver un moyen de lutter contre le sexisme de façon euh, très radicale et euh, qui vit en gros dans l'égalité et la tolérance. Donc c'est le début de la saga, hein, c'est pas la fin. <rire> Mais en tout cas c'est intéressant parce que euh, je sens que la plupart des romans c'est le contraire, la catastrophe nos naissance à un monde qui est pire que le précédent, ce qui est un peu le thème par exemple de la science-fiction post-apocalyptique. Et euh, alors je me demandais si pour vous, il y avait forcément quelque chose qui était foncièrement plus intéressant d'écrire un monde qui est. Est-ce que c'est une façon de lancer une alerte, par exemple De dire. Euh, euh, le, si, si on laisse venir la catastrophe, on ne pourra plus rien reconstruire qui soit, qu soit juste ou qui. Une société qui sera forcément. Euh, la société qui va venir sera forcément inégale ou... je, je me demandais ça. Euh... Même euh, pour ce que vous avez lu, est-ce que pour vous, si vous imaginez un monde reconstruit après une catastrophe, c'est forcément un monde qui est défaillant ou, ou douloureux ou... Je, sais pas, je... <rire> je passe la parole au premier qui a envie de répondre à cette question. Si <rire> c'est bien clair. <rire> je, sais pas, je me demandais bah, si par exemple. ouais, Oui, on y a. a en fait, il y a, il y a souvent euh, ces, ces deux aspects, euh, d'un côté ça permet de faire une sorte de table rase en fait et, euh, et de, de reconstruire quelque chose de, de nouveau et de l'autre, on a dans certaines fictions euh, post-apo euh, une idée d'un retour en arrière et, euh, et on a notamment dans pas mal de, de fictions post-apo, en fait, on convoque l'image du Moyen-Âge euh, mm -hmm. Avec euh, souvent une sorte de féodalité qui se remet en place, etc. Comme si on avait cette idée que euh, une catastrophe fait qu'on un recul en, en arrière. Ce qui, mm -hmm. euh, ce, qui, ce qui est assez intéressant à étudier et à voir comment est-ce qu'on peut conceptualiser à la fois la catastrophe comme une grande perte en fait, perte de tous nos acquis, etc. Et voir comment est-ce que bah, on peut s'en sortir. Mais on peut en avoir des, euh, ouais, des, des plus, comment dire, euh, positives. Euh, et pour le coup le... alors c'est pas vraiment dans la fiction mais c'est dans le jeu de rôle où on a certains, certains univers de jeux de rôle euh, qui permettent euh, de créer quelque chose de vraiment très nouveau et plutôt dans le positif euh, par rapport à la fiction où, on a, on, où le, le, le post-apo est peut-être plus euh, courant euh, on va dire euh... enfin, là, que tu... parce que c'est vrai que par exemple euh... Comment dire Si je prends l'exemple du... Effectivement, dans les mythes... C'est un mythe, forcément, mais dans l'imaginaire mythique euh, traditionnel, euh, la catastrophe arrive et le monde qui suit n'est pas forcément pire que le précédent. Ça dépend un peu des civilisations. Euh... Il peut être moins fort ou moins puissant, mais il n'est pas forcément pire que le précédent. Euh... Je sais pas, par exemple, je sais qu'Aurélie, tu, tu es spécialiste des mythes mésopotamiens. Est-ce que c'est comme ça par exemple, euh, après bien entendu. Euh... <rire> ben, ben, qu Qu'est-ce qu que tu peux dire Alors, à cette question Pas forcément. Euh... Non, pour le coup, le, le, le... Alors, bon, en fait, le, le, déluge, euh, en... Euh, le déluge, celui qu'on connaît le, le, le plus, c'est le déluge biblique. Mm -hmm. En fait, c'est celui qui est déclenché parce que euh, Dieu trouve que l'homme est mauvais et corrompu, et il réduit euh, toute l'humanité. Pour, euh, pour justement euh, bah, faire quelque chose de meilleur, de, de, de mieux. Et euh, alors, alors qu'en euh, en Mésopotamie, en fait, le, le déluge, qui est, euh, qui, qui est vraiment une, source, euh, une des sources du déluge biblique, mm -hmm. euh, ce déluge-là, il n'est pas du tout euh, fait pour des raisons... Euh, enfin pour punir l'homme, en fait c'est simplement qu'il euh, y a un dieu à un moment donné euh, qui n'arrivait pas à faire sa sieste, qui n'arrivait pas à dormir à cause de, du bruit que faisaient les humains. Euh, et du coup, euh, bah, il, il décide de déclencher un déluge euh, pour, euh, pour faire ça. Mais il y a un autre dieu qui réussit à le convaincre que c'est pas forcément la bonne solution. Et, euh, et du coup, il euh, n'y a pas vraiment de, de changement. Sur, sur le mésopotamien en, en lui-même. On n'a pas vraiment cette, cette notion de, né, fin de, de. On purge quelque part l'humanité de quelque mm -hmm. chose. Euh, voilà. Parce que peut-être, euh, je me disais par rapport à ce qu'on ce qu imagine en science-fiction, nos imaginaires modernes sont peut-être plus pessimistes. Euh, je ne sais pas si, effectivement, par exemple, Yann, dans ce que tu écris, euh, le, le déluge, enfin, le, pas le déluge, pardonnez <rire> la catastrophe climatique, euh, elle. Elle rend le monde, en tout cas, elle, elle, elle amène une disparition d'une partie de la planète. Donc, ah euh... ben dis donc, la, la, la catastrophe climatique, c'est peut-être la pire puisque c'est celle qui qui qui en, qui introduit des, des déluges à, à une échelle à, biblique justement de, de de transformation majeure. Donc, de fait, le monde le, le monde d'après peut difficilement mmh. être meilleur puisque le, la catastrophe climatique va balayer et, et et et montrer toutes les fragilités du monde. Et donc on rentre dans un effet domino où où la plupart des euh, des sociétés ou des composantes qu'elles soient politiques ou industrielles vont vont s'effondrer, ce qui amène bah, des, ces mondes post-apocalyptiques un peu à la Mad Max euh, qui sont assez difficiles à, à à éviter dans dans les projections euh, même si on veut être optimiste. Et d'ailleurs, j'avais quand même, j'ai dirigé un cahier de Géant Rouge en, en 2019 qui est qui était appelé Utopie positive, c'est-à-dire que j'avais mm -hmm. essayé quand même de, de demander à plusieurs auteurs de de proposer des situations post-catastrophe ou post-traumatique avec une vision positive. Mais bon, souvent, c'est un non. peu avec beaucoup de, de bémols. Parce que souvent, je me demandais, quand on écrit justement l'idée d'une catastrophe qui est un élément qui est destructeur et avec un monde qui en résulte, qui est pire que le précédent, on va dire, est-ce que quelle est peut-être l'attention, éventuellement, de, de pour, vous, pour vous, en tant qu'auteur je parle à tout le monde ici, en tout cas, tous ceux qui ont des nouvelles sur le sujet. Euh, est-ce que c'est est -ce est pousser un cri d'alerte Est-ce que c'est juste se rendre compte d'une forme de fragilité ou est-ce que c'est un, un pur plaisir créateur de se dire « je balaye tout et je recrée mon monde à la sauce » euh, ou, les, ou les trois à la fois, éventuellement euh, Peut-être que, Thierry, tu veux nous dire quelque chose sur ce sujet ou, ah. Voilà. La, la question est large, en fait. Ça, ça, dépend, ça va dépendre de l'intention. Euh... On peut mettre en place des catastrophes qui vont être euh, des cris d'alerte euh, pour dire il faut on peut éviter ce genre de monde et donc euh, voilà les, voilà le chemin à ne pas prendre pour arriver sur ce genre de monde et on peut aussi avoir des catastrophes qui vont être euh, qui vont créer un monde intéressant en soi pour euh, pour des questions purement narratives même si ce monde n'est pas réaliste donc euh, voilà il y a, y a, y a on peut avoir une vision euh, très utilitariste de la catastrophe euh, en fiction et on peut aussi euh, simplement euh, y, y trouver cette, euh, cette catastrophe euh, totalement fun et totalement... Elle peut nous permettre de créer un monde euh, qui, qui nous intéresse. Je ne sais pas si je suis claire dans, dans ce que je raconte, mais voilà. il <rire> peut y avoir plusieurs façons d'utiliser les catastrophes. Euh, voilà, je, je sais que par exemple... Euh... Euh, alors, on a beaucoup parlé de science-fiction, euh, mais il n'y a pas que la science-fiction dans l'imaginaire, il y a aussi la fantaisie. En fantaisie, on est censé pas se situer dans le futur, donc en tout cas, pas être menacé par les mêmes catastrophes, catastrophes que les autres, on va dire. Euh, et en même temps, il y a toujours l'idée du monde détruit et reconstruit, peut-être à cause du fait que c'est un schéma mythique, et, voilà, euh, et que la, la fantaisie puise dans la limite. Mais même, par exemple, les deux et chaque on passe d'un âge à l'autre par un bouleversement assez brutal. Euh, si je me souviens bien, il y a un passage du second au troisième âge qui est marqué par la destruction complète d'une partie du monde. Donc, euh, est-ce qu'en fantaisie aussi, au bon, moins pour, pour les gens qui. Euh, je sais que vous n'en écrivez pas, mais euh, pour ceux qui en lisent, <rire> voilà, <rire> ou qui en étudient. Euh, est-ce que c'est quelque chose, à votre avis, qui pourrait être particulièrement intéressant, même quand on n'est pas dans la science-fiction, même quand on s'éloigne des problématiques contemporaines, modernes euh, Pourquoi Thierry, est-ce que tu peux nous dire quelque chose sur le alors, sujet alors. Moi, j'en écris de la fantaisie, hein, aussi. Ah. <rire> Donc, y a, y a, pas de problématique. Voilà. J'écris des nouvelles de fantaisie. Il euh, y en a une qui devrait paraître d'ici peu chez nos amis québécois, dans la revue mm -hmm. Brin d'éternité. Qui, euh, qui pour le coup est encore une histoire de, de maladie et de, de confinement, enfin de pandémie et de, et de confinement, où pour le coup c'est une épidémie de, de maladie du loup-garou. On a, on a ah. une ville, euh, une ville qui, est, qui est très inspirée de, de, de Saint-Nazaire et d'autres villes comme ça, qui chaque nuit se, se calfeutre totalement, ferme toutes les portes et lâche des chiens dans les rues. Parce qu'il y a des mmh. loups-garous qui, chaque nuit essayent d'entrer euh, dans la ville. Et que quand ils y arrivent, au moins, bah, une fois qu'ils ont passé les remparts de la ville, ils tombent sur des rues vides et euh, des, euh, des portes fermées, et ils tombent euh, sur des, des patrouilles de chiens lâchés dans les rues euh, qui, qui, euh, qui vont se battre avec les loups-garous. Donc, il euh, n'y a pas une énorme différence entre la science-fiction et la fantaisie, de ce point de vue-là, euh, moi. Simplement, on va être euh, sur des, des décors différents pour certaines, euh, pour certaines euh, questions qui, qui peuvent rester les mêmes. Là, et, et, on pourrait discuter vraiment de la, discussion, de la définition de la, de la science-fiction, mais euh, si, si on n'est pas sur des sciences pures et dures maintenant, avec la science-fiction, souvent on est simplement sur de la fantaisie avec des boulons euh, à la Star Wars, quoi, grosso modo. Donc, euh, les Star Wars et de la fantaisie, euh, comme cette définition-là. Donc, euh, on peut mettre exactement les mêmes catastrophes, et que ça se passe à l'échelle d'une ville médiévale ou d'une ville médiévale ou à l'échelle d'une planète, avoir les mêmes problématiques qui vont se poser, de une famine qui va ravager la région qui va ravager la planète, une pandémie qui va ravager une ville, que c'est une pandémie de peste au Moyen Âge ou une pandémie d'une future maladie loin de, qui, qui ravage une, une ville entière loin dans le futur. On a exactement les mêmes problématiques qui peuvent se poser. Donc euh, à ce niveau-là, personnellement, je vois pas trop de différence entre euh, entre fantasy et science-fiction. Après, la science-fiction peut vraiment être utilisée pour, euh, pour poser des questions sur comment, à la fois notre monde actuel va répondre à cette hypothétique euh, catastrophe qui n'est pas encore arrivée dans, dans notre contexte actuel. Dans ce cas-là, on est plus sur de l'anticipation que, que de la science-fiction. C'est c'est ce que j'avais fait d'ailleurs moi dans, dans mon roman. Euh, qui cherche toujours un éditeur, c'est euh, on est on est seulement quelques années dans le futur, donc on est sur un monde qui, qui ressemble beaucoup au nôtre, même s'il si, si y a quelques différences. Et euh, si on est vraiment très très loin dans le futur, souvent, on, en fait, on peut retomber sur de, des mondes qui ressemblent beaucoup plus à de la science physique euh, qu'à de qu des mondes de science-fiction, parce que on est revenu tellement loin, tellement bas dans, dans le développement technologique, c'est mm -hmm. ce dont parlait tout à l'heure. Que, du coup, elle, euh, on ne fait pas trop la différence entre le monde passé et le monde futur. Ah, ça, c'est une petite anecdote très rapidement à vous raconter c'est qu'effectivement, j'avais fait partie d'un concours d'écriture euh, euh, très axé littérature générale, très très euh, littérature blanche. Euh, et, et dans les lauréats, où, une année, il y avait une personne, une nouvelle de fantaisie. C'est un concours de nouvelles avec 13 lauréats. Et. Euh, euh, et je crois que son texte, son texte ressemblait tellement à l'anticipation post-apocalyptique que le, le jury ne s'était pas rendu compte que c'était la fantaisie, sinon il l'aurait jamais pris. <rire> Parce que c'était un, un, un, un, enfin le président du jury disait, euh, clamait haut et fort qu'il détestait la fantaisie et que jamais il ne, il ne sélectionnerait un, une nouvelle de fantaisie, mais celle-là était passée entre les mal du film, car c'était la... C'était, c'était après un monde fantaisie, après une catastrophe, euh, une forme de catastrophe climatique d'ailleurs. Euh, et euh, ça avait l'air d'être un monde qui était, enfin, un autre monde revenu à un stade médiéval. Donc, euh, <rire> comment tromper un éditeur euh, Faire de la fantaisie post-apocalyptique, <rire> voilà. Euh, bref, euh, et d'ailleurs, bon, là, on parle de fiction. On a parlé, euh, on a parlé du futur. On a parlé de la fiction et peut-être. Euh, je voulais poser une question, peut-être pour les gens qui sont plus spécialistes d'histoire, hein, parce qu'il y en a beaucoup ici, au moins deux. <rire> Et euh, je me demandais, est-ce que, euh, est-ce que c'est imaginable que, est-ce que dans l'histoire on a eu ce genre de, de, de cas, des catastrophes ou en tout cas des bouleversements qui ont la naissance à un, un vrai monde d'après, ou est-ce que ça peut nourrir nos, nos images? Euh, je vois Aurélie qui fait « Non de la tête <rire> ». Non, mais non, alors malheureusement, en fait, c'est euh, souvent, on a souvent l'impression qu'une telle catastrophe a tellement marqué, qu'il y a eu beaucoup de changements, de bouleversements. Mais, euh, mais dans les faits, dans les en fait, en, en étudiant un petit peu bah, les sources, différentes périodes, etc., on se rend compte que… alors oui, il y a eu des changements. Euh, il y a eu énormément de changements sur certains aspects économiques, politiques, etc. Enfin, il y a eu des changements, mais il y a euh, fondamentalement il n'y a pas de euh, de renouveau d'une société euh, dans sa totalité euh, ou de ou d'un nouveau monde en fait. ça après une catastrophe euh, que ce soit après. Euh, euh, après un tremblement de terre, euh, après pays par exemple, hein, qui a qui a ravagé une région, voilà, il n'y a pas eu de, de, de, de changement. Après la peste, euh, la grande peste noire du XIVe siècle, on a eu des changements un petit peu d'ordre économique, euh, mais euh, pas du tout dans les structures de pouvoir ni dans le, le, le mode de vie en fait. Euh, euh, fondamentalement, ça n'a pas vraiment changé. Là où on a le plus de changements après euh, ce genre de, de catastrophe, c'est dans les mentalités et dans le souvenir que ça va laisser. Euh, la, la littérature, euh, par exemple, euh, après, enfin, la plutôt, les arts après la, la grande peste euh, euh, sont assez marqués hein, par ce souvenir de la peste. On a beaucoup de descriptions. C'est à ce moment-là qu'on a aussi, par exemple, la naissance de, euh, des marches funèbres. Euh, où on les voit danser, euh, etc. Ce qui est une thématique euh, qui ensuite est reprise par la littérature euh, euh, assez largement, mais voilà, on n'a pas vraiment de, de, de changements radicaux et profonds euh, après, euh, après les catastrophes. Ouais. C'est-à-dire que, que voilà, la, la société, peut être... Ouais. La société ouais. peut être la même, mais c'est la littérature qui crée des mondes d'après. C'est ça, <rire> et après ça la, la littérature. C'est ça, <rire> et bien exactement, et après, par contre, effectivement, exactement. ça permet de se poser des questions, et la littérature fait que, bah, euh, oui, après, on peut créer quelque chose ouais. à partir des réflexions qu'il y a eu, etc. Je, Mais, euh, je crois je que Yann de intervenir. Je nuancerai peut-être un petit peu, parce que justement, mes, mes, mes deux derniers romans sont sur des périodes historiques que, je pense, un peu charnières. Le, alors un qui va sortir euh, là au mois d'octobre aux éditions Jourdan, bien euh, sûr, euh, qui se passe euh, l'histoire d'un peintre primitif flamand euh, au, au, dans la deuxième moitié du 15e siècle. Et on a euh, on, on a un peu quand même une idée de rupture, euh, notamment parce que c'est le basculement du Moyen Âge à la Renaissance. Et un certain et alors c'est vrai que c'est plus dans les idées, euh, mais il y a quand même beaucoup aussi de changements euh, techniques avec l'arrivée euh, de nouveaux instruments pour faire la guerre, donc qui, qui, qui vont en bouleverser. Et, et, le, et donc un roman que je suis en train d'écrire là sur sur le Japon euh, de l'ère Meiji, alors là bien sûr c'est beaucoup plus local, mais on a euh, le, le, le Japon euh, aux alentours des années 1850, qui était resté isolé pendant des siècles, et qui se retrouve obligé d'intégrer euh, la modernité et la civilisation occidentale, et là, il y a un raz-de-marée aussi dans, dans la culture et dans les traditions, Alors, localisé bien sûr dans un pays d'Algérie, mais qui euh, qui oblige les Japonais à se repenser complètement et à et, et à modifier leur société ou à disparaître euh, et, et quelque part aussi à faire des compromis euh, en, en, en en abandonnant une partie de leur culture. J'ai une question du coup, est-ce qu'on peut qualifier euh, cette ouais, ah, pour, pour, pour, pour, pour les japonais c'est une véritable catastrophe c'est à dire qu'il y, y, y, y a les canonnières américaines qui arrivent, ils ont vu l'empire le, le, le, chinois qui était leur modèle qui vient de s'effondrer et, et l'enjeu c'est si on ne se modernise pas en catastrophe on va, on va être envahi par les armées occidentales et, et on va être réglé, euh, euh, on va être colonisé quoi. donc <rire> ressenti japonais c'est vraiment une catastrophe Mais... A été, Parce que je me demandais, alors. Je, euh, je me demandais, par exemple, Loïc, tu es archéologue, n'est-ce pas Alors, là, non, du, au niveau de l'archéologie, la, de, de on a peu de traces de catastrophes. Alors, en anthropologie, quand on fouille des sépultures collectives, ce qu'on appelle les sépultures de catastrophes, comme les catastrophes. Euh, après, moi, en plus, je ne suis pas du tout, du tout spécialiste de ça. Moi, je. je je travaille plutôt un petit peu en, en archéologie du paysage avec un petit peu de biologie. Euh, alors, j'assiste à des catastrophes sur le, le terme végétal, quoi, on va dire en revanche. Mais euh, voilà, c'est c'est pas trop là-dessus que, que je travaille. Après, euh, on aimerait tous trouver les traces des très grandes castes mythologiques, évidemment. Euh, voilà, bon, ça, ça c'est autre chose. C'est un autre problème. Sur, sur ce plan-là, non. Euh, après, moi il y, y a juste une réflexion que je me fais, c'est que quand, quand la catastrophe en, en science-fiction ou autre est énoncée, euh, ou même en fantaisie, euh, ça aboutit rarement sur quelque chose de mieux. Euh, dans la littérature, j'ai l'impression, euh, en fantaisie, par exemple, je pensais à, à Hawkmoon de Michael Moorcock, la société totalement reconstruite sur quelque chose de totalement cochon. Euh, et à, alors, que, à, alors que beaucoup disent, euh, je pense à. Le, le progrès se pense du point de vue de la catastrophe, nécessairement, mais euh, la fiction n'a pas l'air du tout d'accord dans tous les cas. L'élément est fondateur, mais on a encore un petit problème de son, je crois. <rire> bon, je crois qu'on a compris l'idée, au moins. J'espère que si on n'a pas la lettre, on a l'esprit. Euh, Aurélie disait que bon, en histoire, on voit pas de, en tout cas, catastrophe naturelle qui donne naissance à quelque chose de nouveau, peut-être des catastrophes. Alors, en, on a, on a, on a, des évolutions quand même. Enfin, on a, on a des évolutions mm -hmm. quand même, mais il n'y a pas ce, cette idée de grand renouveau après une catastrophe mm. qui est pas, voilà, il cet élément là bon alors effectivement euh, à nuancer bien sûr hein, toujours mais euh, voilà c'est juste donc euh, les mondes d'après se se en une fois en une seule fois on pense ouais. comme ça on peut dire ça oh, comme oui. ça <rire> voilà comme euh, ouais. le passage du peut-être du Moyen Âge à la Renaissance que on notait euh, peut-être que la grande peste y est pour quelque chose au moins culturellement mais bon, peut-être pas Alors... <rire> Le, le passage reste en plus quelque chose qui est très discuté par les historiens. Euh, ouais. euh, voilà, c'est pas aussi tranché, etc. C'est beaucoup plus facile de donner des thèmes parce que ça permet, euh, ça permet l'apprentissage, ça permet les études, etc. Mais voilà, c'est pas, faut pas voir qu'est-ce quelque chose comme un mur qu'on saute et on passe à un niveau supérieur. C'est vraiment il y a beaucoup, beaucoup d'éléments de continuité, et de, de, de, de ouais, de, de continuité et de changement en fait, plus que de, de rupture. Avec effectivement des cas particuliers, au Japon, j'avoue. <rire> et, euh, et, et, je, je connais vraiment pas trop ces éléments-là, donc je ne m'avancerai pas là-dessus. Voilà. des catastrophes. Il y a eu le maintien, c'est une, une des clés de la réussite du Japon, c'est d'avoir su garder toutes ses traditions et euh, en intégrant en même temps euh, bah, toute la modernité qui lui était imposée euh, par l'Occident. Ou peut-être, euh, on peut dire que s'il y a des catastrophes euh, qui ont amené, en tout cas, des changements de monde pour des gens, c'est peut-être des points de vue plutôt de des rencontres entre peuples humains, comme le, le Japon rencontrant l'Occident, ou, ou plus catastrophique, on va dire l'Amérique rencontrant l'Europe ou l'Europe rencontrant l'Amérique et annihilant ah, civilisations qui s'y trouvaient. par exemple. Hein, J'ai commencé avec les Incas, voilà un bon exemple de catastrophe. <rire> voilà. Ouais, <rire> ouais. Plus particulièrement. Après, il y a eu un nouveau monde, mais, littéralement un nouveau monde, mais bon. Ouais, littéralement, euh, oui. Construit sur des buts, enfin euh, sur des fondements. Euh, un petit peu effrayant, mais bon. Mais on s'éloigne de la fantasy et on s'éloigne de la science-fiction. Beaucoup. <rire> Sauf si peut-être ça. Cela dit, il y a quand même un. un, un... En science-fiction, il y a très très souvent le thème de le, la, la Terre rencontre des extraterrestres et c'est une catastrophe. Mmh. Je ne sais pas si vous avez euh, déjà. Bon, je sais que Yann, tu as exploré ce sujet. Euh, les, les extraterrestres arrivent sur Terre. Bon, ils arrivent après ou en même temps que la catastrophe des humains, mais... Alors, j'ai mon, mon dernier roman qui vient de sortir, justement, qui est, qui est assez drôle oui, par rapport à ça. ça. Qui s'appelle ah, « les, les bulles du diable » qui viennent de sortir aux éditions du 38. Et alors, c'est tout à fait étonnant, justement, en catastrophe, parce que ce sont des, des grosses... Euh, des, des, gro des grosses bulles, des grosses boules euh, de la taille d'un terrain de football mmh. qui arrivent sur Terre. Mmh. Euh, mais euh, qui reste complètement inerte la, la, la catastrophe elles elle, elle sont disséminées et, euh, mais elles restent inerte la seule chose c'est que quand on s'en approche euh, ça détruit ce qui s'en approche mais ça ne cherche pas à communiquer mm -hmm. avec les humains ça ne ça bouge pas et, et ça reste là et la seule présence de ces boules disséminées à travers toute la planète suffit à se faire s'effondrer le monde parce mmh. que euh, parce que les gens ne comprennent pas les gens ont peur essayent de les détruire n'y arrive pas mmh. et euh, et donc la catastrophe n'a rien de catastrophique que les humains auraient pu continuer à vivre à côté euh, de, de ces boules en les intégrant comme des gros rochers ou des éléments qui mmh. sont qui sont posés dans les paysages et euh, ils sont obligés et en fait ça provoque les fondements et le roman se passe 70 ans après où, où là, on est revenu dans le, c'est surtout en Amérique, donc dans une Amérique où bah, les, les Amérindiens ont repris, euh, au contraire de l'importance, parce que le, les sociétés techniciennes <rire> ont effondré. Et puis il y a l'armée qui essaye mm -hmm. de, de, de reconstruire un petit peu la société d'avant. Et puis beaucoup de religions, puisque je crois que c'est aussi des particularités mm -hmm. des catastrophes, c'est que ça, ça éveille euh, tout. Euh, le sentiment religieux et ça amène les, les gens à, à rentrer ou à, ou à adhérer à des sectes, etc. Donc là, c'est aussi un, un élément important du roman où, euh, où, où le religieux est complètement réintégré. Alors, il est très présent aux États-Unis, qu'on voit bien avec notamment euh, Trump en <rire> ce moment, mais euh, ça revient encore plus ouais. fort avec l'effet catastrophe. Et C'est vrai que, je sais pas si vous avez... Euh... Enfin, c'est vrai que, par exemple, en science-fiction, la rencontre avec les extraterrestres, c'est très, très commun. Enfin, c'est l'un des, des thèmes courants de la science-fiction et comment ça va bouleverser la Terre. Je, je viens de... Enfin, euh, par exemple, il y a la trilogie de, de l'auteur chinois, Liu Cixin, qui est sortie, il a pas et, enfin qui est sortie en fin d'année dernière, et euh, qui est Exactement sur ce thème comment la rencontre avec l'extraterrestre extraterrestres bouleverse l'humanité. Euh... Bon, j'ai fin de spoiler le premier tome, mais, euh... <rire> mais euh... <rire> Thierry qui fait oui. En tout cas la quatrième de couverture le... le premier tome. <rire> ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. mais en tout cas le, le, le euh... il, y a, il y a une rencontre avec euh, des, des extraterrestres, euh, des longs et bien ça ça euh, bouleverse euh, euh, l'humanité euh, avant même qu'il soit là. C'est voilà. Enfin, voilà. assez intéressant. Euh, et je ne sais pas si c'était un sujet que vous avez voulu, vous, sur lequel vous avez écrit, voulu écrire. Euh, donc, Yann, on sait que tu l'as tu traité, mais est-ce que c'est quelque chose qui peut vous intéresser euh, euh, éventuellement ou autre chose, de hein, voir euh, cette idée-là Donc, euh... Euh, Loïc, tu, veux, bah, tu voulais dire quelque chose non non non, je, je je levais les yeux, je regardais un peu, je, je réfléchissais. Non, c'est pas un thème que c'est un thème que j'aime bien lire. Euh, bah depuis la guerre des mondes évidemment, il euh, y a beaucoup de choses à dire, mais je, que j'explore pas du tout. C'est euh, le thème de l'extraterrestre. Euh, je ne suis pas du tout inspiré par ça. C'est euh, la catastrophe, oui, mais la catastrophe individuelle, beaucoup, des choses comme ça, peut être fondateur d'un changement tout sur la même échelle, hein, euh, évidemment. Euh, Ce n'est pas au sens d'un élément fondateur euh, dans la, la, la fondation d'une civilisation. Euh, ça n'a ça rien à voir. Cela dit, euh, peut-être qu'Aurélie sera d'accord avec moi, euh, quand on a des mythes fondateurs sur une civilisation, dont on a des Écrite. Alors, moi, je, je, je pense par exemple à, à Rome. Euh, on est dans la fiction la plus totale, on le sait bien, la réappropriation. Euh, Rome, par exemple, invente une généalogie qui fait remonter à Ainé. Mmh qui est l'un des survivants de la catastrophe qui conduit euh, au fait que trois soit rasé. Donc, on, on est quasiment, quand on lit Homer, on est déjà dans la fantaisie, quoi qu'on en dise, et on est même dans, dans, dans quelque chose de totalement fictif. C'est c'est espèce de... Voilà. Et je, je pense que c'est loin d'être le seul mythe euh, connu euh, qui, qui soit euh, qui soit de, de, de cet acabit. C'est le cas également sur les, les anciens textes gallois ou gaèles que l'on connaît. On n'en connaît pas tant que ça, mais il y a quelques-uns euh, catastrophe peut être régressive et donne une légitimité et je pense que le phénomène marche dans les deux sens et marche en science-fiction aussi ça légitime une société que... quelque part ouais. c'est pas forcément et... la catastrophe comme élément fondateur mais les fondateurs qui se réfèrent à la catastrophe qui euh, voilà. se disent je pense que ça... comment on va ouais. remonter voilà. la catastrophe on va, on va le justifier de cette manière on a mis ça en place parce que on ne peut pas faire autrement oui, c'est vrai que c'est un... Bon, moi, ma spécialité, c'est la mythologie grecque et effectivement, il y, très... y a un schéma mythique, classique qui est de dire euh, un personnage a vécu une catastrophe soit collective, destruction d'une cité soit individuelle et il a été chassé de chez lui euh, pour, euh, mm. par exemple bah, la, la, la fondation de Carthage la fondation de, Carthage, euh... la fondation voilà. de beaucoup de cités grecques thèbes, etc. Mm. Des, des personnages sont chassés de chez eux et doivent... Reconstruire à partir de là. Donc c'est pas une catastrophe naturelle, c'est pas une catastrophe. Euh, c'est rarement des catastrophes collectives du type une cité disparaît, mais c'est une catastrophe individuelle. Donc un individu riche, puissant, perd toute sa puissance, euh, perd sa famille, perd son appui familial et doit partir et aller euh, construire ailleurs. Et alors là. La, la différence avec ce qu'on peut trouver en science-fiction ou dans, même dans notre problématique contemporaine de la catastrophe qui nous couronnait, des pandémies, du, du, du climat, etc., c'est que nous, nous n'avons pas d'ailleurs euh, où construire. Nous n'avons pas de planète B. <rire> voilà, nous ne pouvons non. pas juste fuir, aller sur le satellite, je satellite de Jupiter. On, ça, ça a dû exister en science-fiction, cela dit, hein. euh, je pense, très, très largement. Euh, oui, les hommes vont téléviser. <rire> Et, et une ouais. même, il, y a, enfin, il y a plein, plein de livres sur, euh, sur cette idée de euh, la planète est polluée, la planète est irrécupérable, et euh, on envoie un gros vaisseau, une euh, des de euh, qui, qui, qui partent à la recherche d'un nouveau monde, d'une nouvelle planète. beaucoup de choses. C'est quelque chose de très courant en science-fiction. En général, on, on va, du coup, dans ce vers euh, des, soit des histoires de colonisation d'autres mondes totalement différents, soit vers des histoires de vaisseaux générationnels, ce qui est intéressant aussi, parce que les, les vaisseaux générationnels, c'est des, des, des mini-mondes qui doivent recycler euh, le, leurs propres ressources, parce qu'il euh, euh, euh, euh, y a des militaires avec tout ce qui peut exister, c'est ce qu'ils ont, et tout autour, c'est l'espace totalement vide, et donc du coup, il faut, faut en fonction de ça faire... Euh, Enfin, réussir à survivre avec ce qu'on a emporté. Et ce qui est très intéressant, un livre que j'ai lu récemment et que, que j'ai beaucoup aimé, c'est euh, le troisième livre de Becky Chambers euh, sur euh, la, la saga Wayfarers, qui s'appelle euh, Archives de l'Exode. Où en fait, on a une, les humains qui avaient lancé une flotte générationnelle comme ça euh, pour essayer de trouver un nouveau monde. Et cette flotte a réussi à trouver euh, donc pas, pas directement un nouveau monde, mais des extraterrestres amicaux qui les ont aidés à s'implanter sur différentes planètes et à rejoindre une alliance extraterrestre. Et voilà. Donc en fait, la flotte générationnelle, la flotte de vaisseaux n'a plus d'utilité. Mais les gens pour Il y a quand même une partie des, des personnes qui continuent de vivre dans, dans, dans ces vaisseaux même des, des dizaines, des, des centaines d'années après. On est rendu à plusieurs générations alors qu'ils auraient pu quitter ces vaisseaux et aller s'implanter sur, sur des planètes. En fait... Il y a, y a une partie de la population qui préfère vivre, garder ce mode de vie de vivre dans des vaisseaux, qui est un mode de vie extrêmement solidaire, extrêmement euh, proche des gens, extrêmement, extrêmement humain. On est, on est vraiment sur de, du pop-punk total avec Becky Chambers, c'est sur une euh, mm -hmm. situation très positive, très bienveillante. Et, euh, et j'ai vraiment beaucoup apprécié cette approche où, euh, où voilà, on a un vaisseau, qui a, enfin une flotte de vaisseaux en l'occurrence, qui a atteint son but. Et euh, malgré cela, du coup, à quoi sert une flotte de vaisseaux de, de ce genre qui a atteint son but Et qu'est-ce que qu'est-ce que, à partir d'une catastrophe, on a réussi à faire et, et pourquoi, ce qui, de, ce qui était transitoire, transitoire en fait, on décide d'en faire quelque chose de permanent C'est un très très beau livre pour ceux qui ont on envie d'approfondir un peu la question. Je le conseille. l'Exode, de, de Becky Kishamberg, les, les deux premiers d'avant sont aussi très très bons, même si vous pouvez les lire totalement hein, indépendamment les, les trois livres. Ok, je me demandais s'il y avait des questions du public mais apparemment le public est euh, époustouflé par toutes les choses intelligentes qu'on est en train de dire et ne sait plus quelles questions poser, je pense euh, euh, Du coup, je vais peut-être euh, en trouver une <rire> à poser euh, Donc euh, oui, on, on se disait effectivement il y, a aussi, il y a aussi un truc assez intéressant je pense à deux exemples en fantaisie et en science fiction Là, je, viens je viens de lire un milliard de tapis de cheveux de, de Andreas euh, On ne spoile pas. On ne spoile pas, <rire> mais on peut dire, parce très que bon ça arrive roman. très tôt, que euh, comment faire pour ne pas ça euh, Que ça se situe après la fin d'une époque. Voilà. Bon, c'est pas un spoil. <rire> après la fin d'une époque, et que y a quelque chose, il quelque chose dans cette, dans l'ambiance où on sent que on est après, après quelque chose qui s'est passé, qui a été un bouleversement de l'ordre global et qu'on est sur une espèce de longue traîne. Le monde ancien le monde n'a pas encore complètement disparu. Et en, en fantaisie, on a quelque chose d'un peu similaire pense euh, dans « Gagner la guerre de Javorski, Il y a eu une guerre, elle a été gagnée, euh, ou presque. En tout cas, euh, on arrive au début du roman, l'armée les, les, les, les, a euh, Et tout le reste finit par comment se passe l'après de la guerre, l'après de la catastrophe, et comment on, on boucle, on, on achève la guerre. Sauf que bon, Javorski a évidemment une réponse extrêmement cynique. Hein bon, on va voir, enfin, les gens qui le liront verront, verront. Euh, et c'est peut-être quelque chose qui est assez intéressant, je trouve. Euh, euh, peut-être pas ce qui se passe après la catastrophe, pas le monde d'après, mais le monde de pendant ou de, de la fin de, de ce qui traîne de la catastrophe. Est-ce que c'est est un peu quelque chose qui vous intéresserait, vous, d'écrire de, ou d'explorer? De, ou de, de, de, ou... Voilà, est-ce que. Euh... Est-ce que Thierry, tu... tu... Ah, du coup, euh, moi, c'est un petit peu ce que j'ai fait sur, euh, sur euh, certains romans certains En fait, euh, dans, dans l'univers dont, dont je parlais au tout début, euh, on, avait, euh, on avait des euh, ce flash électromagnétique qui crée une nouvelle situation. Donc, à partir de là, on peut faire, euh, du, on peut faire euh, un monde qui est juste après la catastrophe, on peut faire un monde très loin dans le futur, on peut faire un monde qui est quelques mois après la catastrophe. J'ai essayé les, différentes, euh, les différents scénarios, avec différentes histoires, et tout marche, en fait, à partir du moment où on a une bonne histoire. Euh, pour moi, il n'y a, a pas de problème, ça, ça marche, et on, on, on peut toujours trouver des histoires à raconter, quelles qu'elles soient. Oui, forcément. <rire> forcément, l'essentiel, c'est d'avoir réussi à, à exploiter un sujet qui peut être dur, parfois, qui peut paraître dur de l'extérieur, et finalement être enfin quelque chose qui soit euh, enfin, qui peut qui peut exploiter cette dureté mais qui peut aussi être séduisant il y a beaucoup de réponses possibles je pense euh, et, et aussi enfin il y avait une question que posais. il y a quelques il y a quelques années, en 2012, on nous annonçait, on nous annonçait qu'il y avait, c'était complètement n'importe quoi, mais on nous annonçait qu'il y avait une prophétie maya qui nous annonçait le, la fin du monde en 2012, le 21 décembre 2012. Nous y sommes encore, ou alors nous vivons tous dans une réalité virtuelle où, se, où nos cerveaux sont implantés et nous font croire qu'on est en 2020. qui expliquerait peut-être bien des choses, mais des élections bizarres. Mais, euh, <rire> mais, euh et, euh, voilà, donc, très rapidement, par la de quelque chose que j'ai écrit, euh, on avait... Euh, une maison d'édition, la maison d'édition Les avait publié une anthologie sur le thème « En attendant l'apocalypse » parce que c'était pour octobre. Et, tout. Euh, et, euh, et euh, nous étions deux, dont moi, à exploiter un, un sujet où l'apocalypse n'arrivait pas et les humains étaient extrêmement déçus, euh, car euh, ils l'attendaient, cette apocalypse, et ils ne l'avaient pas eu. Maëlie Duval euh, a écrit par la suite euh, un, un, un grand roman de fantasy, « Le goût des cendres », et, euh, et moi-même, on avait écrit deux nouvelles qui étaient un peu sur ce sujet. Et le jour même de l'apocalypse, les humains attendent, attendent, et ça ne vient pas. Et, euh, et en, cette manière, en tout cas, pour moi, c'était une manière de dire, euh, euh, peut-être qu'on attend un, un, quelque chose d'un peu romanesque dans nos existences, donc, euh, tout en étant peut-être un tout petit peu perturbé quand ça arrive vraiment. <rire> voilà. Et est-ce que, à votre avis, parce que les, les fusions post apocalyptiques c'est quand même très ancien. Hein, ça date largement d'avant, euh, même la question climatique. Euh, D'une certaine manière, la guerre de monde de well, c'est déjà une fiction ap apocalyptique, en tout cas, une destruction du monde. Euh, Est-ce que, à votre avis, il y a quelque chose dans l'imaginaire qui nous fascine euh, à ce sujet Est-ce que vraiment on, on, on Est-ce que imaginer la catastrophe, c'est quelque chose qui est particulièrement cathartique euh, Est-ce que qu'est-ce que vous en pensez <rire> Voilà. Euh, Peut-être Yann, si tu vois oui. quelle est ma question, donc oui. elle n'est pas trop vague. Ah, je crois qu'effectivement, de toute façon, la catastrophe, c'est le, le grand bouleversement. C'est-à-dire qu'un un, un des éléments majeurs de la science-fiction, c'est changer un paramètre euh, pour voir comment le monde pourrait évoluer différemment. Et là, quand on casse tout quand on introduit quelque chose qui bouleverse l'ensemble des sociétés, c'est le, le changement de, de paramètre euh, par, euh, par excellence. Je pense peut-être que ce qui change aujourd'hui, enfin très récemment, depuis quelques années, c'est que cette catastrophe de devient de plus en plus annoncée. Et à la fois, on avait un peu bon, bah les, les catastrophes nucléaires qui font craindre Tchernobyl, Fukushima, le, le réchauffement climatique, et qui devient de plus en plus annoncé comme quelque chose de difficile à éviter. Et puis cette pandémie du Covid-19 qui reprend des, des scénarios ou des, des romans, des nouvelles que, que plusieurs d'entre nous ont écrits. Donc on, on a vraiment l'impression aujourd'hui qu'on rentre dans la science-fiction. D'ailleurs ça a été dit par plusieurs journalistes que ce que la science-fiction avait imaginé, elle devient le quotidien des gens ou les gens... Euh, réalisent qu'ils qu sont en train d'entrer dans des futurs qui vont être différents de ce que vous avez imaginé dans la, et plus tellement dans la continuité de ce qu'on a vécu euh, depuis l'après-guerre. Et, euh, et on rejoint là la thématique euh, dont tu parlais, euh, Louis, sur la déception apportée. Parce que le nombre de mêmes qui ont parcouru Internet en disant « Ah bah ben, c'est ça, l'apocalypse, c'est faire la queue pour acheter un paquet de pâtes ou un, pa un paquet de papier toilette. » Voilà, il y a aussi cet aspect-là assez, assez intéressant à, à voir. Et en plus, comment ça a pu ramener des, des images qui étaient anciennes et pas nouvelles C'est-à-dire, euh, aller faire la queue pour un paquet de papier de toilette ou de pâtes, c est, c est, ça nous ramène plutôt au temps de la guerre. Oui, ouais, tu as voulu nous dire quelque chose et on n'a pas très bien compris ce que tu voulais dire Mais le, le, Non, je mets Oui. Ah, la, la catastrophe, je crois, elle a quelque chose de rassurant. On en a un peu euh, dans un monde qui va très vite. Moi, moi je, je suis né dans les années 70. Je me rappelle très bien de regarder Il était une fois l'homme qui finit sur l'explosion de la planète. Euh, à l'époque, c'était la guerre de la terre nucléaire. Aujourd'hui, on en est Problème épidémiologique, et ça ne date pas du, du, du Covid. Euh, et je trouve qu'il y a même d'ailleurs. Elle est plus rassurante, cette science-fiction, euh, que la science-fiction où on la vit. Et là, je crois que punk. Le, le genre cyberpunk euh, initié mmh. par Kate Gibson. Et dix fois pire finalement qu'une catastrophe soudaine. Je me... Malheureusement, je pense que euh, la catastrophe que nous vivons, c'est celle qui est la plus proche de la réalité. Peut-être euh, l'idée que finalement, euh, l'avantage entre guillemets, hein, euh, si j'ose dire, hein, une catastrophe, comme son nom l'indique, c'est terrible. C est, c est... Et beaucoup de gens qui qui imagine le monde d'après. Il a été critiqué aux gens qui imaginent le monde d'après d'être quand même euh, un petit peu froid par rapport au, au, au nombre réel de victimes. Et au, au, voilà. Mais euh, il y a de certaine manière une consolation peut-être à se dire que bah, au moins ce monde, le monde d'aujourd'hui va s'arrêter et on passera à autre chose et qu'on peut rêver en mieux. Euh, C'est peut-être aussi ça l'imaginaire mythique. Euh, euh, en tout cas, euh, chez certaines civilisations, on, voilà. on passe à un âge qui est un tout petit peu différent, au moins différent, si ce n'est meilleur, que le précédent. Alors, parfois pire ou parfois égal, mais parfois meilleur. Et il y a une espèce de consolation là-dedans. <rire> Après, avec ce que ça, ce que ça a d'un peu factice, hein, forcément. Bon, je ne sais pas si... Je crois qu'il nous reste ou, qu une petite minute, si vous voulez rajouter quelque chose. Oui, il faut peut-être euh, justifier, c'est peut-être la crainte actuellement, justifier la montée des totalitarismes. C'est-à-dire que les catastrophes peuvent aussi servir parfois à, euh, à justifier comme les craintes qu'on a aujourd'hui sur la, la liberté d'expression ou d'autres choses. Mmh, mmh. Ouais. Voilà. voilà comment finir sur une note joyeuse. Euh, <rire> je petite table ronde. <rire> voilà, je... si, Est-ce que quelqu'un d'autre veut rajouter quelque chose de plus rien ou pas bon, Peut-être qu'il vaut mieux qu'on parte avec cette leçon euh... Non, euh, voilà, bon. Non, mais l'avenir peut euh, aussi, je sais pas aussi être. L'avenir <rire> euh, <rire> peut aussi être. Après tout, n'oublions pas que c'est aussi euh, sur des catastrophes comme les guerres mondiales qu'on a établi l'une des sociétés qui était quand même la plus. La plus. Enfin, notre société qui, a plein des égards, est bien meilleure que les sociétés du passé. Euh, au moins, euh, d'un point de vue, euh, euh, comment dire de de, de, de, de rapport entre les entre les différents êtres humains hein, on, au moins si on n'est pas juste les uns ou égaux les uns entre les autres euh, au moins on fait semblant <rire> <'est> oui <rire> un, ça, <rire> <de plus. rire> euh, ça mériterait une autre table ronde qui pourrait durer trois heures mais euh, voilà en tout cas euh, voilà euh, en tout cas voilà merci beaucoup pour pour avoir partagé euh, ce petit moment d'échange pour finir le dimanche soir euh, et puis en espérant que, voilà, qu'effectivement on, on puisse euh, si on profiter de profiter avec des grands guillemets car évidemment c'est difficile de profiter d'une catastrophe hein, mais en tout cas euh, euh, réussir à construire quelque chose si ce n'est de, de, de, de un renouveau mais un moins un petit peu différent de légèrement différent <rire> en mieux idéalement euh, pour demain euh, et d'éviter les vraies menaces qui sont réelles peut-être nous abandonner. Eh bien, alors, en tout cas, je vais vous souhaiter à tous une bonne soirée. J'espère que tout ce que vous avez écrit, tout ce que vous allez écrire, va rencontrer le succès. Et, euh, et puis euh, que, voilà. Et puis on, à l'occasion, on pourra peut-être se reparler sur la scène être plus joyeuse. Espérons-le. Avec plaisir. Merci beaucoup. Ah, ben, et, et donc. Euh, Merci, et okay. puis, merci beaucoup à tous les gens qui sont connectés sur ce stream de nous avoir suivis. Et, euh, et merci beaucoup aux ordinateurs de Fiction de nous avoir donné la parole. Cette table ronde vient de se terminer, mais le festival continue tout le week-end. Le programme complet est disponible sur nice-fiction.fr.